Alors, objectif, aller chercher les images du Dixit. Donc, je suis dans Devoir fait, je vais dans Mat et puis dans Dixit. Et je repère euh, l'image que je veux prendre. Bon, par exemple, je prends celle-ci. Enfin, l'image que je veux choisir euh, est là-dedans. Je vais télécharger cette planche d'image. Ouvrir ou enregistrer, je vais par exemple ouvrir et puis je vais l'enregistrer dans euh, mes documents. Attention, vous, c'est pas forcément exactement la même chose. Donc là, elle s'appelle image 4. OK. Par ailleurs, je vais chercher, euh, je dois ouvrir Gimp et LibreOffice. Moi, je vais les chercher ici en haut à gauche, mais vous, vous allez les chercher. Euh, la barre de recherche dans Windows, elle est en bas à gauche. Bref, moi je vais chercher donc d'une part GIMP que je vais ouvrir et qui va me permettre de, de rogner juste euh, l'image dont j'ai besoin. Donc GIMP s'ouvre, j'ai euh, une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite. Tiens d'ailleurs, normalement c'est plutôt dans l'autre sens. Si ces deux fenêtres là sont pas ouvertes, vous allez dans fenêtres, groupe de fenêtres récemment fermées Et euh, là c'est vide, mais sinon il y aura les deux là, quelques brosses et boîte à outils. Bref, pour moi tout va bien. Donc je vais, euh, une fois que je suis sur Gimp, fichier, ouvrir et euh, je vais chercher mon image que là moi j'ai mis dans... Et vous, vous l'avez mise dans vos documents euh, sur euh, l'espace du collège, l'espace du réseau interne du collège. Et donc, je repère euh, l'image qui représente pour moi ce qui a été euh, positif pendant l'année. Alors, par exemple, je vais dire que c'est celle-ci. Alors, je viens là, outil de sélection rectangulaire. Je viens à côté de l'image. Je la sélectionne puis je vais dans Images »,« rogner selon la sélection donc j'ai plus que ça et maintenant je vais aller dans exporter comme euh, image alors on va dire que ça c'est le positif donc je l'appelle positif de l'année je dis exporter et hop tout va bien euh, je peux fermer, il me demande est-ce que je veux enregistrer des modifications ben Pas forcément. Comme ça, mon image n'a pas bougé. Je mets en petit euh, ce, cette fenêtre. Et je vais maintenant aller chercher aussi LibreOffice. Donc encore une fois, moi c'est là en haut à gauche, vous c'est en bas à gauche. Donc LibreOffice, attention, LibreOffice Draw, euh, pour dessin. Euh, draw, c'est pour... Euh, quand on fait des dessins, quand on fait des schémas c'est plus pratique et quand on fait des schémas, plutôt que d'avoir la feuille en format portrait on va plutôt la mettre en format paysage donc je me mets dans format propriété de la page diapo je me mets sur page et je mets par exemple paysage voilà, format paysage, c'est ça euh les lignes pointillées, là, elles vont pas s'imprimer, mais ça peut me donner, moi, des repères. Et bref, là, je vais aller chercher mon image. Donc, je vais aller dans Insertion. Je vais chercher l'image, euh, toujours qui est document et donc positif. Et hop, elle s'affiche là. Alors, je peux la rétrécir. Parce que comme ça, je mettrai d'un côté euh, le positif, de l'autre côté le négatif, et puis de l'autre côté pour la suite. Attention, je pense toujours à enregistrer ce truc-là. Donc je vais aller, fichier, enregistrer sous. Je vais toujours, je me fais attention à me mettre au bon endroit. Et euh, je vais l'appeler, par exemple, bilan. Bilan année. Toujours attention, éviter les accents, éviter les espaces et ça va être un, un bilan année.odg. Vous voyez, ça s'affiche là-haut, là, bilan année.odg. Donc on a les points odt pour les fichiers texte et les points odg pour les fichiers dessin. Bref, et là je dis euh, pourquoi j'ai pris cette image-là. Et bien, euh, je prends, euh, là ici, vous avez vu, zone de texte, je l'ouvre. Ce que j'ai vécu de positif cette année, c'est que j'ai eu plein d'élèves qui me faisaient voler dans toutes les directions. Donc je ne me suis pas du tout ennuyée. Voilà, par exemple. Et euh, si je veux changer euh, la largeur de ce texte, vous voyez, je, me, je clique, je m'arrange. Bon, voilà, il faut regarder où je suis. Là, quand euh, j'ai la main qui s'affiche, eh bien, ça veut dire que je suis sur le cadre. Et là, je peux changer la forme du cadre. Hop. Voilà. Et si je veux changer euh, la casse, c'est-à-dire euh, la forme des lettres, etc., je vais par exemple ici, être, ben, voilà, je peux changer le style de police. Et puis, euh, je vais chercher, ben, par exemple, là, dans aligner. Non, aligner, ce pas forcément intéressant. Euh, ah, là, je peux le mettre en gras. Euh, et puis, je peux changer la couleur de police. Non, je ne l'ai pas vu passer. Bon, vous chercherez. Euh, et puis, je peux euh, centrer horizontalement, par exemple. Ah ben si, ça s'est changé en fonction de ce que je voulais. Si je veux changer une autre couleur de police, je vais y aller dans format euh, caractère, sans doute. Là, vous voyez la couleur de police, je peux la changer là. Voilà, je pense à faire un petit contrôle S pour sauvegarder. Et puis, voilà, je vais mettre ici à droite une autre image pour symboliser ce que j'ai vécu de négatif. Et puis, euh, une troisième pour dire euh, ce que j'aimerais pour l'an prochain, c'est... etc. Voilà